Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, comment euh, faire un diagramme de séquence. Alors euh, pour euh, imaginer un peu la situation, donc on va considérer euh, une internaute donc, euh, qui s'appelle Laurie, qui pense au canard. Elle a fait une recherche sur Internet euh, sur son moteur euh, de recherche pr préféré, donc de Go. Elle trouve des informations euh, qui lui sont retournées par site là, une liste de sites. Et elle va pouvoir aller consulter tout ce qu'il faut sur euh, la vie des canards. Donc, on va essayer de représenter un peu ces échanges-là qu'il y a eu entre euh, différents euh, acteurs. Alors, j'ouvre BoUML. Donc, pour faire ça, on va utiliser le logiciel BoUML. On va créer un nouveau diagramme. On va l'appeler euh, DuckDuckGo. Voilà. OK. On précise pas le langage, c'est pas la peine. Alors, pour notre diagramme de séquence, il va falloir qu'on le mette dans euh, donc un Use Case View. Donc, on va l'appeler par exemple G Général. Et dans ce Use Case View, on va pouvoir ajouter notre diagramme de, de séquence. Alors, on va l'appeler par exemple Rechercher et Afficher. On ouvre ce diagramme. Je double-clique double dessus. Voilà, on ouvre le diagramme. Alors, une fois qu'on est là, on va pouvoir euh, commencer par ajouter nos acteurs. Donc, on va ajouter l'internaute. Donc, le nom de l'internaute, donc, euh, donc l'instance, c'est Lori. Et internaute. Voilà. Donc, on a l'internaute Lori. Je vais grossir un petit peu. Voilà. Alors voilà, on a l'internaute Laurie et euh, la ligne de vie. Donc, on va rajouter un autre acteur qui est euh, donc doc, le site web doc, doc, go. Voilà, on va dire que c'est un site. Voilà, et le dernier acteur... Ce sera notre site sur les canards. Donc là, on va le laisser un petit, on va le laisser vide. Et on va dire que c'est un site. Ah, c'est un site. Voilà, ok. Excusez-moi, je vais retaper une deuxième nom de classe. Voilà, donc là, on se retrouve avec nos euh, trois acteurs. L'Ori, Go et le site euh, Concorde qui sera consulté à la fin. Le temps, il s'écoule du bas vers le haut. Et donc, c'est ce qu'on appelle les lignes de vie. Alors, la première chose que euh, l'Auriel a fait, c'est qu'elle a été faire une recherche des informations sur le site de DuckDuckGo. On va écrire ici. Rechercher informations. Voilà. Donc, elle a fait une recherche d'informations. Euh, le site à une certaine activité, et en réponse, voilà, en réponse, il a fourni ces informations. On donne les informations. Alors, bon, c'est quoi ces informations bah, C'est euh, simplement le, la liste des sites euh, à propos de la vie des canards. Là, on va agrandir un peu la période d'activité de, de notre internaute. Hein, qui qu a fait sa recherche, qui a obtenu une information. Et euh, donc, son opération euh, qu'elle cherche à faire, c'est également consulter le site. Le site concernant la vie des canards. Donc, on y va. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire On va demander la page d'accueil. Demander page d'accueil. Voilà. Et on va obtenir quoi comme réponse Eh bien, on va obtenir simplement la page d'accueil voilà on va obtenir donc page d'accueil ok donc voilà je peux avancer descendre un petit peu voilà j'ajuste la période d'activité voilà et donc ici bah ben voilà on peut dire que on s'arrête ici donc là on est content on a notre diagramme de séquence donc, euh, l'instance Lori, qui est un internaute, euh, fait une recherche d'informations en envoyant un message synchrone à DuckDuckGo, qui est une instance de site web. Pendant un certain temps, donc pendant la période d'activité, DuckDuckGo recherche l'information, la met en forme et la renvoie à Lori. Lori peut maintenant demander la page d'accueil d'un des sites qui a été trouvé. Ce site reçoit la demande, la traite et renvoie la page d'accueil à Lorry. Donc, Arrivé à ce stade, eh bien, euh, on est bien content parce qu'on a réalisé euh, notre euh, diagramme de séquence. Donc, euh, bah sur ce, euh, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.